Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre organisée conjointement par l'Eurométropole de Strasbourg et l'association Ville Internet dans le cadre de la semaine européenne du numérique responsable organisée voilà, toute la semaine sur, sur la métropole de Strasbourg. On est ensemble pour une heure et demie de discussion autour de ce thème vaste et ambitieux, profiter du numérique tout en protégeant la planète, c'est possible. Donc, en termes de, de format, vous avez à la fois des personnes ici dans le public et des personnes qui sont connectées sur Internet et qui suivent la réunion sur, sur Internet, qui pourront, si elles le souhaitent, poser des questions dans l'onglet « discussion. De, de leur outil qui leur permet de suivre la, la, formation, la, la réunion sur Internet. Euh, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, euh, à ma droite, Elia Sema, qui est cofondateur de Common. Euh, juste à côté, Mathieu Vidal, président de Ville Internet et adjoint au maire de Albi. Caroline Zorn, vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Et vous avez également Kamran Yekrangi, qui est le directeur de Humanis. Et avec nous également, à distance, Doralie Besnard, qui est chargée de développement de transition numérique à la métropole de Rouen et qui participera à cette conférence en visioconférence. Doralie, vous nous entendez bien je vous entends parfaitement bien. Très bien. Donc, nous allons tout de suite commencer les échanges, peut-être pour replacer un petit peu le contexte de, de, de cette rencontre. Euh... Alors, je vais vous demander de, un tout petit peu d'indulgence puisque je vais devoir jongler entre le, voilà, la présentation et, euh, et la, la caméra. Euh, et donc, euh, la question est de savoir si nous pouvons profiter du numérique tout en protégeant la planète. Est-ce vraiment possible Je pense que nous abordons là un des grands défis du numérique dans, le, dans lequel se logent des écueils et des paradoxes importants créer des outils pour réduire les consommations d'énergie, outils eux-mêmes énergivores et euh, générateurs de pollution numérique. Comment éviter les contradictions C'est ce temps-là, cette une heure et demie de discussion qu'on vous propose de prendre pour faire un pas de côté euh, et avoir une vraie réflexion sur euh, les, les objectifs structurels qu'on peut mettre en place dans la société, chacun à son échelle, à la fois euh, la société civile, euh, les collectivités locales, les citoyens et les citoyennes, euh, comment faire pour euh, essayer de tendre vers cet objectif de protéger la planète avec le numérique et voir euh, questionner cet objectif. Est-ce vraiment possible Est-ce vraiment euh, par le numérique que nous voulons protéger la planète Je pense qu'on peut aussi s'interroger sur ces questions-là. Et c'est à ces questions que je vous propose de répondre. Je vais tout de suite euh, laisser la parole à Caroline Zorn qui est donc vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole et donc celle qui nous accueille ici aujourd'hui pour cette, cette conférence. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Merci. Merci. Je ne peux pas être plus... Pr... Je suis trop près. <rire> Comme quoi, tout est une question de distance. Alors, on... à propos de distance, on va essayer de faire un focus <rire> euh, sur, euh, sur la manière dont on a abordé, euh, dans l'euro-métropole de Strasbourg, à la ville de Strasbourg, le numérique responsable. En fait, d'abord le numérique, puisque moi, je suis vice-présidente Enseignement supérieur, Recherche, Innovation et euh, Numérique Innovation et, euh, et aujourd'hui quand je me présente je dis davantage que je m'occupe du numérique responsable que du numérique tout court ce qui ne manque pas de susciter quelques interrogations <rire> et en effet la première étape c'est forcément de s'interroger de euh, c'est peut-être mon, mon, mon côté académique mais c'est de s'interroger sur la définition des choses pour savoir comment aborder une politique qui tienne la route et qui soit euh, une véritable feuille de route, qu'on qu ait une vision alors, dans, ce, dans cette quête à la, à la définition de ce qu'était le numérique responsable, il a fallu rencontrer des gens pour savoir, les, les experts, les techniciens, et puis d'autres élus aussi, pour savoir comment était leur positionnement sur le numérique, quelle était leur vision. Et donc, c'est comme ça, je vous en parlerai après, qu'on qu a travaillé à, à partager des bonnes pratiques, à partager des éléments de doctrine. Et puis, la troisième chose, c'est quel est l'objectif et le plan, en fait Quel est le plan qu'on déroule pour aboutir à notre objectif Puis une question importante quand on est élu, c'est-à-dire, est-ce que ces objectifs, on veut les atteindre pendant le mandat Ou est-ce qu'on se dit que l'intérêt, il va au-delà du mandat et qu'il faut proposer des choses qui soient pérennes Alors, sur la définition, souvent, quand on parle de numérique responsable, on parle sobriété, sobriété énergétique, sobriété numérique. Et à tel point que euh, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez même pu voir que euh, la communication de, euh, de la collectivité, c'est essentiellement axé sur la sobriété euh, énergétique. Ce qui, moi, m'a un peu déplu. Hein. On est entre nous, je peux le dire. Hein. <rire> Puisque la sobriété et numérique est une chose, mais le numérique responsable, ça va bien au-delà. Euh, Lorsqu'on parle de numérique responsable, on a, euh, on a un devoir d'aborder euh, alors un terme que je n'aime pas, mais c'est l'inclusion numérique. Pourquoi je ne l'aime pas C'est parce que euh, l'objectif est de lutter, et ça c'est une volonté forte qu'on a euh, à Strasbourg, de lutter contre la fracture numérique et ses effets. Mais inclure numériquement quelqu'un, ça veut dire que d'abord on l'a exclu. Donc ça veut dire, mais c'est vrai, hein, que pendant des années, on a conçu notamment des téléservices qui étaient des machines à broyer les usagers euh, du service public en tout cas les plus précaires, voilà, ou les plus éloignés du numérique, ou ceux qui sont peut-être le, le, le moins à l'aise. Et il n'y a pas que, pas que des grands précaires, il hein, y a des jeunes qui passent une bonne partie de leur journée sur, devant un écran, mais qui sont incapables, et on l'a vu pendant le confinement, d'écrire un mail, d'utiliser un espace numérique de travail. Hein, voilà. Donc, toute la question de, de, de, de l'inclusion, comme l'État l'appelle, hein, d'ailleurs l'État dont on espère qu'il continuera à aider les collectivités après 2023, puisque les passes numériques et les conseillers numériques, c'était un dispositif important mis en place par l'ANCT la qui fait un super travail, mais on espère vraiment qu'il y aura une, une volonté d'aider les collectivités au-delà, parce que 100% de dématérialisation à la fin de l'année 2022, ça nécessite des investissements que les collectivités ne peuvent pas supporter seules. Et puis, dans le numérique responsable, il y a aussi, euh, on en parlera largement euh, après, hein, c'est la, la valorisation, enfin le tri, la valorisation euh, des, des, des, des 3DE, enfin, le, ce qu'on appelle vulgairement les déchets informatiques, mais je ne veux pas trop empiéter sur le sujet parce qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui pourront en dire un mot après. Euh, c'est l'égalité de genre. Ce matin, table ronde passionnante sur les femmes et l'emploi dans le numérique. Et puis, quand on parle de sobriété, de numérique responsable, il y a un élément de justice sociale qui est important. Et j'ai envie d'en parler ici parce qu'on s'est interrogé beaucoup sur la provenance des objets du numérique, des équipements du numérique. Et c'est un, un élément qui est au cœur du spazer. Hein. Christian Brassac, qui est vice-président de la commande publique, euh, est là et peut-être qu'il y aura des questions sur le spazer après. Donc, c'est chouette que tu sois là pour l'aborder, puisque la question de la commande publique et de la provenance des éléments, et de se dire que, euh, vous l'avez vu sur les, sur les, sur les panneaux, hein, les affiches euh, ici, 600 kg de matières premières mobilisées pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, et d'où viennent ces matières premières Est-ce qu'on pense uniquement euh, à l'environnement et à, notre, à nos usages ici euh, sur, euh, en Europe, ou est-ce qu'on s'interroge également sur les matières premières, les terres rares et les conditions dans lesquelles elles sont obtenues pour fabriquer ces éléments essentiels au numérique donc voilà pour vous dire que ça va bien au-delà, ça va au-delà également de la sobriété, quoique c'est un élément qui conduit à la sobriété, c'est le logiciel libre, c'est l'interopérabilité, des systèmes d'information, et ça, Mais plus vous avez des outils qui sont libres et ouverts, et plus vous favorisez l'interopérabilité, et donc l'éco-conception, et donc la sobriété, donc c'est un élément tout à fait important. Alors... Pour obtenir ces, ces éléments de définition du numérique responsable, je, je, trace, je trace des, des traits euh, grossiers, hein, on, on, sera à, pour on aura peut-être d'autres occasions d'y revenir, mais pour définir ces éléments, euh, ben, tous, les, tous les élus rencontrés au sein de Ville Internet ont été précieux, déjà, parce que le Congrès, c'est quand même un moment d'émulation, euh, la préparation du Congrès, c'est très impressionnant de voir comment, comment est-ce qu'on monte cette, cet édifice. Et puis, il y a eu la rencontre donc, avec les élus de Bordeaux, Nantes, euh, Lyon, Grenoble, Marseille, euh, voilà, dont certains sont là, avec qui on s'est dit qu'il faut absolument qu'on partage ces éléments de doctrine sur le numérique responsable pour les porter loin et parce qu'on en a besoin aussi euh, pour, euh, pour avoir un effet levier. Et euh, on, ne, on ne peut pas euh, en permanence euh, laisser dire que le numérique n'est qu'un outil pour sauver la planète, je crois que vraiment ça ne fonctionnera pas. Il y a des externalités positives au numérique, heureusement, qui vont nous permettre de procéder, de, de, de calculer les choses, de procéder à des économies d'énergie. Là encore, si on le fait proprement, c'est-à-dire avec des analyses de cycle de vie euh, qui soient euh, intelligentes, avec euh, avec des procédures qui soient validées pour évaluer euh, l'impact, et le numérique peut-être peut-être évidemment un outil précieux, mais quand aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas de ministère euh, aux affaires numériques, par exemple, il n'y a, a même plus un secrétariat d'État dédié. Le numérique est simplement quelque chose qui est rattaché à Bercy. Voilà. Donc, je suis, nous sommes très contrariés de ne pas avoir un interlocuteur ailleurs qu'à Bercy pour parler de ces questions. Et, et ce n'est pas normal que ce soit rattaché à, à, à l'économie. Voilà, ça, c'est un marqueur, par exemple, que, qui, qui en est ennuyeux. Bon. Et alors, comment est-ce qu'on passe au plan ben ça, euh, la déclinaison du plan, euh, je pense que sur le territoire de l'euro-métropole de Strasbourg, comme partout ailleurs, ça se fait euh, euh, avec, euh, avec les, les services, euh, euh, en adaptant au territoire, parce qu'on a euh, des territoires qui sont différents. Donc, on a un peu chacun des signatures de territoire, hein, finalement, face au numérique responsable. Et donc, il faut avancer aussi. Moi, c'était la question de départ, en ayant en tête que tout ne peut pas se faire sur un mandat. Mmh. Et que d'ailleurs, on ne fait que passer. Et l'objectif, c'est qu'on imprime une vision qui soit pérenne et que ce soit sur, pas seulement sur une, une parcelle, hein, sur un, un lopin de terre, euh, qu'on ait de bonnes idées, mais qu'on réussisse à mutualiser nos travaux, nos bonnes pratiques. Et les pratiques des acteurs du territoire. Et en plus, on a des gens formidables ici. Donc, euh, enfin, il y en a aussi ailleurs. Hein. Mais apprenons à connaître les gens formidables de, de nos territoires. Voilà. Donc, c'est pour synthétiser la vision de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir directement fait la transition entre votre propos et, et les acteurs importants de votre territoire qui, qui agissent au quotidien. Merci aussi d'avoir commencé à répondre à cette question. Voilà la question qui nous occupe aujourd'hui de faut-il profiter du numérique pour sauver la planète Le numérique Peut-il sauver la planète Est-ce l'objectif Vous avez parlé d'un gros travail sur et d'un questionnement sur la provenance des éléments, de que, que représente un ordinateur en termes de de déchets et d'impact sur la planète pour sa construction. Donc, je pense que la, la transition est toute trouvée avec Elie Asema qui est cofondateur de Common, une coopérative créée en 2018, dont l'objectif est justement de créer du matériel éco-responsable. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Vais... Est-ce que c'est bon ouais, Ça a l'air d'être pas mal. Euh, donc Effectivement, une coopérative d'intérêt collectif, c'est un peu particulier. mais euh, euh, L'idée, c'est que les coopératives d'intérêt collectif peuvent inclure euh, les différentes parties prenantes d'un projet. Et en l'occurrence, pour être un, un peu plus précis, le but, ce n'était pas de créer du matériel numérique. Euh, le but, c'était plutôt de répondre à ce paradoxe qui est, euh, aujourd'hui, le modèle économique dominant dans l'électronique, c'est la vente. Donc, en fait, les, les, les producteurs, par exemple, Samsung, Apple, tout, tout le monde, hein, même les petits aussi, euh, vont produire et vendre. Le problème, c'est qu'on est aussi sur un marché saturé. Donc, par exemple, il euh, y, y a des choses un peu classiques, mais euh, souvent dans les confs comme ça, je dis euh, « qui a un smartphone euh, dans la salle ?» euh, bon, là, là, je ne sais pas si ça se prête à ça, mais en tout cas, en général, c'est saturé. Et on voit que sur les marchés occidentaux, en fait, tout le monde a euh, un smartphone ou quasiment euh, un, un PC portable, etc. Et ce que ça ça veut dire, la conséquence directe, c'est que si jamais on veut vendre sur un marché comme ça un appareil neuf, et ben forcément, ça veut dire qu'il y en a un autre quelque part qui part à la poubelle. Et, euh, et donc forcément... À partir du moment où les entreprises elles ont besoin économiquement de continuer à vendre au même rythme pour ne pas couler, voire, voire faire de la croissance celles qui peuvent, eh bien, ça veut dire qu'elles sont incitées économiquement à surproduire, à pousser des appareils donc, avec un renouvellement rapide à les pousser donc, en déchets, en fait, alors qu'elles ne sont pas forcément ces appareils qui peuvent fonctionner encore. Et donc là, on a une divergence complète entre le but économique qui est, de, pour le coup, de, de, de vendre toujours plus, donc de produire toujours plus, et le but écologique qui, lui, au contraire, va être de euh, produire moins d'électronique, de les faire durer le plus longtemps possible. Là, je fais un petit pas en arrière. Donc on, on a vaguement évoqué le, le fait qu'il y a des problèmes de, de production donc, à l'autre bout du monde, donc avec par exemple les terres, etc. En fait, il faut bien euh, avoir en tête les, les chiffres qu'on qu trouve maintenant très facilement. Maintenant, ça commence à être connu, mais on peut dire que grosso modo, trois quarts de l'impact euh, d'un appareil, donc, typiquement d'un smartphone, par exemple, c'est la production. Donc, impact au sens large, c'est-à-dire euh, impact carbone, mais aussi pollution des eaux, pollution des sols, euh, impact social, donc travail des enfants dans les mines en Afrique, hein, etc. Enfin, en fait, la majeure partie de, des impacts négatifs de l'électronique, ça vient de la production. À partir de là, c'est fini. Un appareil qui est produit, on ne peut plus compenser tout ce qui a déjà été fait, en fait, c'est le, le désastre passé. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter un, un désastre futur. Mais on peut pas euh, réparer ce qui, ce qui a déjà été là. C'est-à-dire, les ressources, elles ont été cramées, euh, les eaux, elles ont été polluées, enfin, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont, sont là, en fait. Et, et donc, la seule chose qu'on peut vraiment faire avec de l'électronique, c'est se dire, euh, je vais faire durer l'appareil pour éviter de le renouveler trop souvent, pour éviter d'avoir un besoin de production. Et, Ayant dit ça, c'est dommage parce que là, on est en contradiction complète avec le, la pression économique de tous les acteurs qui est de, au contraire, renouveler le plus rapidement possible. Donc, en fait, il y a euh, donc une, une solution à ça qui existe depuis les années 80, donc on n'a rien inventé. Euh, L'idée, c'est de faire de l'économie de la fonctionnalité. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas vendre un produit, mais on va vendre le service qui inclut effectivement l'usage du produit, mais aussi euh, tous les, les petits services qui permettent de le faire durer. Donc, Par exemple, la gestion de toutes les pannes, euh, le renouvellement de, du protège-écran euh, s'il y a besoin, le renouvellement de la batterie, enfin ben, tous ces petits services. Ce qui fait que là, l'entreprise elle a un revenu qui est récurrent, qui dépend du fait que l'appareil est en service, et le revenu va être là, plus l'appareil plus va être en service, plus l'appareil va générer de revenus au cours de sa vie. Donc là, l'entreprise, c'est l'inverse. L'entreprise a un intérêt économique à ce que l'appareil dure plus longtemps, à ce qu'il soit conçu pour être facilement réparable, que ça ne coûte pas trop cher à réparer. Euh, qu'il soit suffisamment robuste par rapport au cas etc. Donc, en fait, il y, y a vraiment, dans ce cas-là, on a remis ensemble euh, avec euh, l'économie de la fonctionnalité le, le but écologique et le but économique. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans la coopérative. Donc, le, le plan, c'était de euh, dire que c'était possible dans le, le monde du smartphone. Euh, donc, on a commencé avec le, le Fairphone 2, euh, celui-ci, qui, qui a plus de six ans. Et euh, donc, on, on propose maintenant, en tant que service, euh, des euh, appareils plus responsables, donc des, des Fairphone, des, des cross-call en smartphone, des PC portables, euh, des, des casques audio, donc, euh, quelques tablettes. Euh, L'idée c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, parce qu'il y a peu en fait, pour que ça marche bien dans les l'économie de la fonctionnalité, il faut sélectionner l'appareil, c'est-à-dire qu'un appareil qui n'est pas conçu pour durer, vous pouvez faire les efforts que vous voudrez, vous n'arrivez pas à le faire durer, donc en fait il faut choisir le bon appareil, euh, et donc on a peu, il y a peu de fabricants qui sont, qui sont engagés. Et donc, on fournit pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Et donc là, on a un gros, gros chantier pour pouvoir fournir aux collectivités. C'est un peu compliqué, l'économie de la fonctionnalité pour les, les collectivités, euh, puisque en général, ça va augmenter les budgets de fonctionnement et diminuer les budgets d'investissement pour nous dans l'informatique. Et ce n'est pas vraiment ce qui, est, ce qui est facile à faire pour, pour les collectivités. Donc là, on, on a maintenant une offre qui est en train d'être mise sur pied pour justement pouvoir passer tout ce genre de services en investissement. Et justement, on, on cherche des des collectivités plutôt petites où, qui pourraient faire des pilotes, des petites expérimentations autour de ce genre d'offres, donc c'est un peu là où on en est on a, donc on est à Strasbourg on, a, on est sur le marché français, belge et on commence en Allemagne euh, et euh, dans la coopérative on va inclure évidemment donc, les clients puisque euh, c'est une coopérative d'intérêt collectif mais aussi certains fabricants, des soutiens financiers même certains, certains médias donc l'idée c'est quand même de, de rassembler ces différents acteurs et en plus de ça, on va faire du plaidoyer citoyen parce qu'on aura toujours plus d'impact au niveau, au niveau législatif, au niveau de la, des, des lois, des, des régulations, pour arriver à, à cadrer ça plutôt que sur le nombre d'appareils. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que même si on marche super bien, qu'on met 10 000 appareils en service tout d'un coup, en fait, ça sera une goutte d'eau dans, dans l'océan des, des appareils aujourd'hui. Hein, je rappelle juste un petit chiffre que vous avez peut-être vu ailleurs. Aujourd'hui, on produit 1,5 milliard de smartphones par an dans le monde. Donc faites le compte sur la population mondiale, on évite sur la surproduction. Euh, et, et donc on a en fait euh, donc des, des gens qui vont en permanence être dans des groupes de travail. Donc par exemple l'indice de réparabilité, on a contribué depuis le début, maintenant on est sur l'indice de durabilité, euh, on a fait des contributions euh, sur les sollicitations de l'ARCEP, etc. Donc on va vraiment avoir ce travail permanent. De, de parler aux, aux décideurs, de parler dans les instances où il y a des décisions qui se prennent pour pouvoir cadrer euh, ça. Et euh, là, on a de l'impact qui, qui est assez intéressant. Enfin, J'ai des anecdotes à raconter, si vous voulez, mais euh, l'indice de, de réparabilité a, est très critiquable, mais a, a eu des impacts intéressants. Voilà, je passe. Merci beaucoup. Donc Justement, vous parliez des collectivités qui, euh, qui seraient potentiellement intéressées. Donc Peut-être que Doralie Besnard pourra, pourra nous en dire plus euh, sur ce qui se passe à la métropole de Rouen euh, sur, sur cette question-là. Je sais que quand on avait discuté euh, déjà euh, il y a quelques mois pour euh, une autre table ronde avec Doralie Besnard, on, euh, elle m'avait confié qu'ils euh, avaient eu un petit peu la chance à la métropole de Rouen de prendre le train du numérique un petit peu en retard pour justement profiter des, des, des erreurs ou des petites difficultés qu'avaient pu rencontrer d'autres collectivités qui avaient commencé avant et ne pas reproduire voilà, des, des, des erreurs qui ont pu être faites, parce que, c'est ce qu'on disait, disait un petit peu aussi, Caroline Zand tout à l'heure, on parle facilement de sobriété, et puis on met un petit, une petite peinture verte sur quelques services, et on pense qu'on a, qu a sauvé la planète, justement. Donc, comment fait la métropole de Rouen-Normandie pour, pour ne pas tomber dans ces écueils d'Auralie Bessnard. Euh, merci, merci bon, beaucoup. Bonjour à tous. Euh, je, je vais rejoindre ce qu'a dit euh, Caroline. En fait, euh, à la Métropole, je suis euh, chargée du développement euh, de la transition numérique et j'ai tendance à dire numérique responsable, parce qu'en fait, on ne peut plus penser les services numériques sans ajouter cette couche de responsable. Ça devient capital, ça devient urgent. Et euh, pour euh, reprendre ce que vous disiez, effectivement, euh, nous, on s'est réveillés un petit peu tard, euh, mais il y a eu toute une vague autour de la notion de smart city euh, il y a quelques années. Et, euh, et on regardait ça de, de loin en étant très intrigués par ces smart cities. Et puis finalement, il s'avère qu'assez rapidement, euh, le discours a évolué au niveau des territoires et que de plus en plus, on a pris la mesure de la, de la couche responsable en fait, de nos actions. Et, euh, et on s'est un peu détaché du volet trop technologique à tech pour se reconcentrer plus sur euh, le fond, les finalités, les enjeux et peut-être même la low-tech. Euh, donc voilà, c'était euh, ce que je voulais vous dire en introduction. Euh, vous dire aussi euh, que moi, j'ai été… Euh, alors, en plus de mes, euh, de mes fonctions à la métropole, j'ai la chance d'être bénévole pour euh, l'Institut du numérique responsable. Euh, je fais partie du COMEX et je suis en charge de la partie communication. Et l'Institut du numérique responsable fait énormément de choses euh, en, la, en la matière. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, vrai sujet. Euh, il faut que tout le monde en prenne conscience. Et je pense que c'est aussi le rôle des collectivités, justement, d'acculturer les citoyens, parce que c'est capital. Euh, le titre, quand, quand vous me l'avez énoncé, c'était « profiter, euh, profiter du numérique tout en protégeant la planète, c'est possible ». Ben, je ne dirais pas que c'est possible, en fait. Je dirais que c'est indispensable, je dirais que c'est une priorité. Mais en l'état, c'est compliqué d'affirmer que c'est possible. Euh, aujourd'hui euh, le numérique c'est euh, alors je ne vais rien révéler hein, c'est très connu mais c'est l'équivalent à peu près de 4% des émissions de, de gaz à effet de serre qui correspond à peu près euh, un peu plus que, que le, les transports euh, aériens et là où il faut avoir conscience que les choses évoluent très vite et qu'on peut se retrouver finalement débordé c'est qu'à horizon euh, 2040 on prévoit 10% euh, des gaz à effet de serre et ça c'est pas rien euh, et ça, c'est dû à quoi C'est dû notamment euh, bah, à, à l'explosion du nombre d'équipements. Et là, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est une catastrophe, c'est 70 de la pollution qui est liée à la fabrication, c'est énorme. Et plus ça va, plus on a de gens sur la planète qui sont équipés, plus on a de gens sur la planète qui sont reliés à Internet, parce qu'aujourd'hui, euh, nous finalement, Internet, c'est dans notre quotidien, mais il y a encore plein de parties euh, sur Terre euh, où il est beaucoup plus complexe d'avoir accès à ces équipements. Donc en fait. Nous, pays euh, occidentaux, on est, euh, on est assez, euh, on est très poleurs même euh, par rapport à nos usages du numérique. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et, euh, et juste un mot, là, je suis en train de lire un, un bouquin qui est passionnant euh, de, de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Pitron. Je vous le conseille, ça s'appelle « L'enfer du numérique euh, ». Ça se coupe. Enfin, clairement, euh, on parlait euh, bah, des terres rares, de tout ce qu'il faut pour faire un téléphone. Euh, ce n'est pas rien. Quand on commence à décortiquer, quand on dit vaguement, on a 80 matériaux différents dans notre téléphone, mais quand on commence à décortiquer les différents métaux, leur provenance, dans quelles, dans quelles conditions, ils sont extraits. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que euh, plus ça va, plus on veut miniaturiser les choses. Donc, c'est de plus en plus complexe. Et pour ça, on est obligé de faire des alliages, euh, notamment avec un produit qui est catastrophique, qui s'appelle l'antimoine, euh, et, et ça quand ça se retrouve en fin de vie dans des euh, décharges à ciel ouvert que l'eau, que la pluie euh, euh, fait que ce produit se répand dans les nappes phréatiques c'est une catastrophe pour les gens qui vivent aux alentours on a un nombre de cancers qui explosent enfin voilà, tout ça c'est une réalité donc nous on, on est peut-être un peu moins conscient de ça et notre rôle en tant que territoire c'est aussi euh, bah, d'alerter sur, sur les, la pollution cachée finalement du numérique. Parce que, parce que nous, quand on regarde Netflix sur notre téléphone en 4G, on est très heureux et on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Effectivement, je recommande cet ouvrage de Guillaume Pitron. Il me semble qu'il y a également la face cachée du numérique. En tout cas, moi, c'est celui-ci que j'ai lu et qui m'a vraiment effectivement bouleversé par en me disant que… C'est un petit peu ce que vous disiez également, Eliasema, c'est euh, on, a, on a du mal à prendre conscience, de, de, y compris de notre propre impact, quand on va euh, changer de téléphone parce que la batterie ne tient plus, euh, parce qu'on euh, en a marre que l'écran ne soit plus euh, suffisamment réactif, etc. Des petits agacements du quotidien qui génèrent une pollution immense à l'autre bout de la planète et euh, des problèmes euh, également sociaux de personnes qui travaillent pour produire tous ces outils. Donc, je, je pense qu'il y a un, un enjeu déterminant, y compris à, à prendre conscience dans un premier temps pour pouvoir ensuite agir. Et ce qui est important dans ce que vous disiez Doralie, dans ce qu'a pu dire également Caroline, c'est euh, la connexion qui est en train de se faire entre les élus des différentes villes euh, quand il y aura une prise de conscience comme ça des collectivités qui vont mettre en avant ces, ces questions et qui vont partir à, à, à la conquête de leurs citoyens, c'est-à-dire faire de l'éducation populaire sur ces questions-là, toujours à, à ajouter numérique responsable quand on parle du numérique, ça permet d'imprégner. Si on peut faire une petite comparaison avec la sécurité routière, on a réussi. En quelques années, de grandes campagnes, euh, eh on a réussi à faire comprendre aux gens qu'il fallait mettre sa ceinture. Et Avant, on voyait des reportages à la télévision Ah ben non, moi je suis un bon pilote, je ne mets pas de ceinture. Maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée à personne de défendre le fait qu'il ne met pas de ceinture. Eh bien, on espère qu'avec tout ce travail de conviction, ça ne viendrait plus à l'idée à personne de dire « oui, moi je m'achète le dernier iPhone à chaque fois qu'il sort ». Ce serait totalement absurde et nos enfants diraient « mais c'est qui ce Hasbin qui change de téléphone tous les ans ?» Et dans cette même dynamique, Kamran Yekranji, vous travaillez également sur cette question-là, à la fois sur le volet de, de l'outil numérique, mais également sur le volet insertion, puisque vous, votre structure se, se donne l'objectif de, de, de, de proposer des emplois en réinsertion pour renouveler du matériel informatique, donc ce qui vous permet de toucher aux deux volets du sujet. Tout à fait. Merci. Oui. Effectivement, Humanis, c'est avant tout un, un collectif hein, d'associations solidaires et, et le numérique pour nous en 2003, ça commençait par le, les associations membres du collectif euh, qui sollicitaient en fait, euh, des ordinateurs, qui disaient on a, on a besoin d'ordinateurs ici pour notre fonctionnement, euh, mais aussi dans nos projets euh, à l'international. Et il y a plein d'ordinateurs de, de, qui sont réformés, et pourquoi est-ce qu'on euh, ne pourrait pas les récupérer Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y en a besoin pour les associations de l'autre côté de la planète, mais il y en a aussi besoin juste à côté de chez nous, puisque la, la fracture numérique, euh, elle est juste à côté de chez nous. Et puis, assez rapidement, euh, euh, ça a pris le dessus. Finalement, l'activité euh, qui a commencé très, très, très, euh, on va dire, modestement, a pris des proportions très, très importantes. L'année suivante, en 2004, on a, on a dû ouvrir un, un point de vente parce qu'il y avait tellement de demandes que du coup, effectivement, euh, il fallait structurer ça de façon beaucoup plus, euh, on va dire, organisée. Et, et puis, euh, de, de fil en aiguille, on a développé euh, un réseau, euh, comme le disait Elie, hein, le travail avec, avec les différents partenaires. Donc, nous, euh, aujourd'hui, effectivement, ce qui est important euh, de, de, de pointer, c'est qu'on a, on, on, à l'heure où je vous parle, quand même euh, euh, une, une activité qui, qui permet de donner du travail dans le cadre d'un chantier d'insertion à environ 25 personnes par an. Le partenariat avec la ville et l'euro-métropole de Strasbourg est central, et d'ailleurs le travail que, que, que fait l'équipe municipale pour l'avenir est essentiel pour nous, puisqu'il y a un travail sur un SIEG qui, qui, qui, qui est en train d'être mis en œuvre, pour qu'il y ait une massification vraiment du, de, de, de tout ce qui est sur le territoire. En fait, l'enjeu, c'est simple, l'enjeu, c'est que le matériel qui, une fois, comme Elie l'a dit, hein, une fois qu'il est produit, c'est fini. Je veux dire, le, le, les dégâts sont faits. Tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est euh, ce matériel qui est arrivé jusqu'à chez nous, euh, faire en sorte qu'il qu reste ici le plus longtemps possible et qu'il serve surtout le plus longtemps possible. Donc, il s'agit de le collecter localement qui reste local parce qu'il y a beaucoup de structures dont des structures solidaires qui collectent ça de l'autre côté de la France qui le font reconditionner de l'autre côté de la France et qui le font euh, qui et est utilisé finalement par des usagers encore de l'autre côté de la France donc la machine elle a fait de nouveau 3000 km entre le moment où elle a été collectée pour une deuxième vie et le moment où elle sert à un public euh, l'utilisateur final donc l'idée effectivement on défend ici, et on est vraiment très heureux que ce soit repris par, par la collectivité, c'est que le matériel doit rester ici. Il doit être revalorisé, collecté localement, reconditionné par du, des structures locales. Euh, alors, Humanis n'est pas seul, hein, il y a Envie, il y a Déclic, il y en a d'autres, des structures qui, sur le territoire, font depuis des, des années et des années, euh, pour certaines, depuis trois décennies, deux décennies, du, du très bon travail. Et puis, surtout, profiter au public localement aussi, c'est ça qui est important. C'est qu'une fois qu'il est revalorisé, qu'il ne fasse pas de nouveaux 1000 kilomètres pour profiter à des, des personnes qui en ont besoin de l'autre côté de la France. Et du coup, là, euh, la crise sanitaire, ça a vraiment, ça nous a fait à nous, en tout cas, prendre conscience, euh, puisqu'on est resté ouvert sur cette période-là pour une raison simple, hein, c'est qu'on a été submergé de demandes, submergé littéralement de demandes. On s'est rendu compte que finalement, ce qu'on appelait le, la fracture numérique, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, euh, en fait, c'est un gouffre numérique pour certains publics. Ce n'est pas une fracture, en fait, c'est un gouffre. Euh, des, des profs nous le disaient, il hein, euh, y, y a sur certains quartiers de, de, de notre, de notre métropole qui n'est pourtant pas quand même une des villes les plus pauvres de France hein, ou du monde, euh, plus de deux, deux gamins sur trois qui, qui, qui étaient sortis des radars des profs, par, par, alors pas tous parce qu'ils n'avaient pas accès au numérique, mais une bonne partie d'entre eux à cause de ça. Du coup, nous, ça nous a, ça nous a alertés, cette affaire-là, et, et, et comme ça, par hasard, je... Une anecdote, hein, je vous raconte une anecdote. Par hasard, je, je regardais LCP un soir et, et je vois le, le ministre Blanquer qui dit euh, il n'y a que 8 de nos enfants qui, qui, qui sont en situation de rupture numérique au moment de, du confinement, hein, en mars, euh, avril 2020. Et, euh, et grâce à la mobilisation de notre, du, du ministère, on a pu ramener ce, ce, ce, ce taux à 4 Alors, moi, j'étais c'est effaré, je dis, attends, pas possible, il parle de 4 nous, on a les preuves du territoire qui nous parlent de 60 il y a, il y a quelque chose, quoi. Bon. Du coup, j'écris au, au, au président de, de, de cette commission, qui est audité euh, Blanquer, qui s'avère être notre député local, là, je euh, pour dire, écoutez, je comprends pas, moi, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, il m'a effectivement répondu, hein, il, a, il a interrogé officiellement le ministre, et tenez-vous bien, je ne sais pas si vous le savez, hein, en fait, euh, à partir du moment où il y a un smartphone dans une famille, cette famille n'est plus considérée comme étant en fracture numérique. Un smartphone. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a 4% des gens qui, qui sont en fracture numérique. Voilà la réalité, en fait, aujourd'hui. Bon, donc voilà. Euh, nous, en fait, notre activité, donc effectivement, ça a été dit, hein, je ne vais pas le redire, mais euh, les chiffres ont été donnés. Euh, produire un équipement neuf, c'est, euh, pour nous, les chiffres de l'ADEME, hein, c'est 530 kg de, de, de, de carbone, 9 tonnes d'eau, de, on en parle souvent trop peu, pas assez en tout cas, de la quantité d'eau qu'il faut pour produire un ordinateur, 9 tonnes d'eau, quand c'est l'importance de, de l'eau et, et la raréfication de l'eau, euh, la production d'un ordinateur, 9 tonnes d'eau, bon, bref. Voilà, donc vous avez effectivement là à l'écran un petit peu le, le, ce que ça a permis, le partenariat notamment avec euh, le métropole de, de Strasbourg, ce que ça a permis de faire depuis 2012, hein, donc, euh, grâce à cette politique volontariste de notre territoire, ça a quand même permis, effectivement, d'économiser 836 tonnes de, de... En tout cas, à notre niveau, hein, il y a encore envie, il y a d'autres acteurs, comme je le disais, mais à notre niveau, à Humanis, ça a permis d'économiser 836 tonnes de, de carbone et 16 100 tonnes d'eau, euh, rien que ce, ce, ce matériel qui est récupéré au niveau de la collectivité et qui revient dans les, dans les circuits. Voilà. Euh, vous dire aussi que donc du coup l'opération a mené dans la période euh, de, cette, euh, de cette pandémie, comme je le disais, face à ce, à ce constat de hein, toutes ces familles qui étaient en situation de fracture numérique, de gouffre numérique, on a on, on, vraiment toute l'association la, s'est mobilisée et on a des salariés d'autres pôles qui ne sont pas dans le pôle revalorisation qui se sont mobilisés, qui sont venus travailler avec tout, tout ce qu'on sait de, de la psychose qui existait dans les débuts de, du confinement, qui sont venus effectivement pour revaloriser des ordinateurs. Donc, on a réussi en 16 semaines à revaloriser l'équivalent de, de ce qu'on produit habituellement en, en presque deux ans. Donc, du coup, euh, vous avez les chiffres hein, à l'écran. Donc, euh, en, pendant ces 16 semaines de, de confinement, on a réussi effectivement à, à remettre dans le, dans le circuit euh, 2000, plus de 2000 euh, packs complets donc clavier, écran, souris, euh, euh, écran plat, unité centrale, tout, euh, qui ont profité, euh, comme vous le voyez essentiellement, aux établissements scolaires, à des associations et des structures d'insertion. Voilà, donc euh, là, c'est du concret, ce que je veux dire. A, je, je le redis encore une troisième fois, on n'est pas les seuls à le faire, hein. Il y a vraiment d'autres structures qui le font et il y a un travail vraiment magnifique qui est fait et comme on est là sur un autre terrain, fait le même type d'action, je pense qu'il est essentiel effectivement de prendre conscience que le matériel, une fois qu'il sort du circuit habituel, il a encore une longue vie devant lui. Et je pense qu'on l'a prouvé. C'est-à-dire qu'on ne l'a prouvé pas depuis un an ou deux, on l'a prouvé depuis presque deux décennies que c'est possible. Donc, il n'y a plus rien qui nous, qui nous freine. Et, et, et je pense que cette, cette perspective du SIEG, nous, on, en tout cas, nous enchante énormément. Et on fait des, des travaux, on, fait, on a une mobilisation vraiment importante au sein de l'association pour, pour être capable, effectivement, d'absorber ça et de permettre, effectivement, un plus grand nombre de nos concitoyens dans cette situation de profiter de ces machines de réforme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors Mathieu, Mathieu Vidal, donc président de Ville Internet et adjoint au maire d'Albi, on a dressé un panorama assez intéressant à la fois des enjeux auxquels nous devons répondre, mais également des acteurs, ce qui me semble vraiment important de de pouvoir toujours rappeler la multitude d'acteurs qui sont nécessaires de mobiliser sur, sur ces questions. Comme, comme le disait Caroline Zand tout à l'heure, on ne peut pas… Euh, voilà, il y a un… Euh, le numérique est rattaché à Bercy, euh, comme s'il si, euh, suffisait d'appuyer voilà, hein, sur un bouton de, de start-up pour euh, réussir à faire quelque chose de bien sur le numérique, alors même qu'on le voit par ces par interventions. C'est une question transversale qu'il faut aborder de manière globale, c'est le choix qu'a fait l'association Ville Internet depuis quelques années, poussé également par les collectivités qui en font partie et qui, chaque année, lors de leur participation au label, mettent en avant des actions qu'elles font sur leur territoire. Oui, tout à fait. C'est intéressant de remarquer que c'est un processus qui qui s'inscrit sur le long terme quand même, ce, ce dont on parle, ça ne date pas d'hier, euh, c'est une prise de conscience, mais peut-être euh, pour, pour faire un pas de côté ou pour euh, le dire d'une autre manière que ce qui a été dit précédemment, Moi, il me semble que certes les collectivités ont, ont, ont un rôle, ont un poids dans les actions, dans les décisions qui, qui doivent être prises, mais euh, euh, ce sont aussi des, des convergences qui, qui ont lieu, notamment avec les, les intérêts et les, et les envies des citoyens eux-mêmes. Alors certes, les, les élus ne sont rien d'autre que, que, que des citoyens, ils sont, euh, je suis convaincu moi aussi, uniquement de, de passage, mais euh, il me semble que euh, c'est aussi, on, on, le, on le remarque désormais, hein, c'est une demande sociétale de prendre en compte les les enjeux environnementaux du, du numérique, mais avec, avec des paradoxes qu'il faut, qu faut avoir en tête et, et qui consistent à, à dire qu'on on a des pratiques, les uns et les autres, qui euh, ne convergent pas toujours avec euh, l'idéalisation qu'on pourrait avoir de ces questionnements-là, de ces, questionnements de ces, de ces problématiques-là. Je ne sais pas si on... on alors, c'est Doralie Besnard qui, qui parlait de, de l'INR tout à l'heure, je, je vais en reparler, mais Vincent courboulet de l'INR dit régulièrement que euh, c'est euh, le bon usage qu'on fait chacun de, de sa bande passante qui, qui est important. Si, euh, si on consomme Internet sur euh, je sais pas, sur, sur Netflix pour les uns ou sur autre chose pour, pour les autres, effectivement, est-ce qu'il y a besoin d'être en HD sur son téléphone pour, pour profiter de Netflix Est-ce qu'on a besoin euh, voilà, d'avoir le, le dernier iPhone en permanence euh, Néanmoins, euh, enfin, je, suis, je suis enseignant à la fac et quand je fais un sondage auprès de mes étudiants, euh, quel que soit leur revenu, euh, eh bien, ils ont bien souvent un téléphone qui, euh, qui a guère plus de deux ans. Euh, donc voilà, il y, y, y, y a un paradoxe entre, entre nos pratiques finalement et... Euh... Et, et, et les idées. Euh, à Ville Internet, effectivement, euh, on, on travaille sur ces questions depuis plusieurs années. On, on a d'ailleurs mis en place un, un partenariat avec l'Institut pour un euh, numérique responsable, dont euh, Doralie euh, faisait mention tout à l'heure, qu'on avait euh, invité à notre comité stratégique pour euh, l'évolution euh, du, du label. Et euh, effectivement, l'une des des, des conclusions, c'était de créer l'arrobase verte hein, qui, qui valorise les, les actions des collectivités euh, en matière de, de numérique responsable. Et on, on a inauguré cet après-midi le panneau de l'Eurométropole, quatre arrobases avec, avec une arrobase verte. Bon, il y en a… C'est symbolique, mais c'est au-delà au du, du symbole, c'est bien plus que ça, parce que ça, ça, ça met en exergue ces quelques collectivités. Il y en a neuf pour nous euh, en France qui ont été labellisés en 2022, qui sont véritablement actives en la matière. Bon, comme je le disais, au-delà de, au de ça, c'est intéressant de, de remarquer que le courant est un courant de fond. On, on voit le nombre d'actions en la matière évoluer dans, dans l'atlas ATL-AAS. Qui, euh, qui recense sur le site de, de l'association Ville Internet les, les actions des, des collectivités qui en sont euh, membres. Et... <rire> super euh, Et c'est nous, <rire> voilà. Euh, et, et ensuite, euh, c'est également, il faut le dire, l'un des enjeux, le numérique responsable, euh, qui remonte... Euh, euh, régulièrement et depuis trois ans, lors de la motion qui est portée par Ville Internet et qui est co-construite avec l'ensemble des, des élus au numérique que vous retrouvez sur le, le site, là aussi, de, de l'association et, et que nous avons pour, pour mission de la part de nos membres de présenter avec quelques membres du bureau aux conseillers au numérique des, des ministères et du président de la de la république donc effectivement euh, c'est un voilà c'est un, un phénomène de fond mais sur lequel il faut être le plus attentif possible euh, tu, tu le disais je suis je suis adjoint au maire hein, dans une dans une ville moyenne hein, alors juste un, un pas de côté et peut-être quelques anecdotes comme ça a été fait tout à l'heure mais sur sur l'importance de alors, notamment du binôme entre l'élu et le DSI, qui, à mon sens, est absolument euh, capital. Euh, quand on, on est un jeune élu, euh, on, on comprend peut-être davantage pourquoi certaines DSI euh, restent vent debout sur certaines idées qui, qui pourraient sembler euh, compliquées à tenir sur, euh, dans d'autres contextes, on, on, on va dire. Mais pour vous prendre un exemple, à Albi, on a une boîte mail élue et personnelle qui est limitée à 1 giga. Ce n'est pas énorme, c'est ridiculement petit, mais le discours du DSI va être de dire que toute pièce jointe n'a pas à rester dans une messagerie, mais à être stockée sur un serveur de fichiers. Euh, ou sur un, un ordinateur, et du coup, on peut euh, supprimer au moins la pièce jointe, ce que nous permet de faire euh, notre logiciel euh, sur, le, sur le serveur de mail. Autre exemple, comme ce n'est pas parfait quand même euh, partout, on reçoit tous les jours, quotidiennement, absolument tous les agents, euh, villes et, euh, et agglomérations, donc ça fait 1700 personnes, une revue de presse qui pèse entre 8 et 12 mégas, je me suis un petit peu étonné récemment de savoir pourquoi cette revue de presse n'était pas stockée sur un serveur de fichiers que chacun pourrait aller récupérer. Il y a deux pratiques. Dans l'une des collectivités, je ne vais pas dire ville ou, ou aglo, elle est posée sur l'intranet. Le, sur Donc, les gens vont la lire s'ils ont envie de la lire. Et dans l'autre, elle est mise encore en pièce jointe. Deux pratiques les de tous les membres de l'administration et les élus donc là là et moi quand je dois vider ma boîte puisque tous les cinq jours j'ai un message me disant que j'attends atteindre les limites de la recherche, puisque ce sont... il y a des efforts qui sont faits, mais, mais il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui restent à faire. Après, ce qui me semblait important aussi, c'était effectivement la, la différence entre la prise en compte des lamonts et le verdissement. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de, de verdissement, mais ce n'est peut-être pas le, la méthode idéale, mais il y, a, il, y a, il y a des choses à faire. et Je vais faire juste un, un parallèle. Euh, on, on utilise euh, à Albi une, une solution qui, qui permet euh, aux gens, quand ils sont sur euh, nos sites euh, Internet, euh, de leur faciliter l'accessibilité euh, quand ils sont malvoyants, par exemple, ou, euh, ou, mais l'accessibilité à différents niveaux. Ça peut être aussi quand ils ont peu de débit ou euh, quand ils souhaitent avoir un mode écologique. Donc, ça veut dire que euh, la solution, l'ISIO, permet euh, d'avoir des, euh, des photos qui sont dégradées automatiquement euh, et qui prennent moins de place hein, en, en bande passante. Euh, on l'a à la ville, on, on l'a à l'Office de tourisme. L'Office de tourisme euh, fait le choix d'ailleurs de compenser euh, carbone, euh, euh, tout ce, qui est télé tout, tout ce qui est dépensé par, par son site web, par ses 630 000, je crois, visites annuelles. Donc, c'est absolument louable. Mais quand on fait un parallèle, par exemple, avec les imprimantes, à l'heure actuelle, dans mon établissement, à l'université, quand je veux imprimer, le, le mode normal, c'est le mode brouillon. Si j'ai besoin de la couleur, je vais dans les paramètres et je change pour une carte ou autre ou un graphique, et, et je change et j'ai euh, la couleur euh, à l'heure actuelle sur, sur les sites web. Mais il y aurait euh, un exemple euh, à prendre en plus. C'est euh, complètement l'inverse il faut être le plus beau, le plus euh, riche en, en propositions possibles. Alors que c'est peut-être pas vers ça qu'il faut, euh, qu faut aller euh, et que c'est pas euh, absolument toujours euh, nécessaire. Voilà donc quelques, quelques éléments, mais euh, qui sont là pour poser déjà long pour un échange. Merci beaucoup Mathieu, et effectivement ces, ces, ces exemples sont importants parce qu'on parle de quelque chose qui concerne toute la planète, qui est mondial, euh, qui est un enjeu qui nous semble assez démesuré et en même temps euh, on parle de, de choses très concrètes sur euh, voilà, sa boîte mail, etc. Et je pense que c'est aussi euh, c'est là-dedans que se situe euh, la question sur le numérique euh, durable, euh, alors je propose de passer la parole tout de suite à la salle si vous avez des, des questions, des remarques pour, pour donner l'information à, à Doralie Besnard qui est en visio, euh, la salle s'est bien remplie. Euh, les... <rire> Donc, euh, nous sommes nombreux et nombreux euh, ici à Strasbourg à, à suivre les débats dans la salle et, euh, et plusieurs personnes également connectées sur Internet. Donc Les personnes connectées sur Internet peuvent poser leurs questions dans l'onglet « Converser ». Ah non, elles ne peuvent pas. D'accord, elles peuvent, mais il n'y en a pas. Donc, je leur redis qu'elles le peuvent. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet Converser. Et puis sinon, voilà, ici, on peut faire une première vague de questions. J'ai vu un monsieur. <rire> Non, mais il me craint parce que j'ai déjà fait une intervention qui était un petit peu trop longue et qui n'était même pas une question, c'était une remarque. Je vais faire un effort, je vais poser une question simple et dont la réponse est courte et simple aussi, j'espère. C'est pour, pour Mathieu. Donc, vous nous avez parlé de la boîte mail d'Albi, qui a l'air très, très intéressante. Et la question est simple, de quel outil vous utilisez Et un petit peu, voilà, sous quelle licence Là, c'est un record de rapidité. Oui, non, je je ne vous connais pas, mais oui. c'est la boîte mail ultra connue. Mais euh... ah, ça ça pas, ça, pas, non, non, pas du. Non, non, ça c'est ça c'est euh... le client lourd Non, Blue Zimbra. Merci, Et vous êtes euh, techniquement satisfait euh, Enfin, ça répond bien. Non, je, je m'en doutais. Non, non, il y a des lacunes. Non, je plaisante. plaisante. Euh, c'est un juste équilibre. C'est un juste équilibre. Okay. Alors, je pense qu'on a encore une question sur euh, le. Alors, je vais switcher avec le... une question sur, dans l'onglet. Le... Discuss... Non, tu nous feras toutes les questions après. Je l'ai vu s'afficher, en fait, c'est pour ça. Quels sont les critères, Mathieu C'est encore pour toi. Quels sont les critères pour obtenir l'arrobase verte Si j'ai bien lu euh, rapidement la question. <rire> Comme ça. Alors, euh, pardon, mais je vais euh, botter en touche. Euh, je ne suis plus membre du jury depuis que je suis élu. Euh, donc, on peut, on peut vous les mettre hein, ou vous les transmettre, hein, mais euh, en fait, le... Le jury a, a une grille qui est assez énorme puisque euh, Ville Internet s'appuie sur euh, 16 enjeux et euh, 160, ça 139, 139 euh, critères euh, qui, euh, qui permettent d'évaluer euh, la situation de, de chacun des chacune des collectivités et euh, ces collectivités euh, de manière euh, autonome et volontaire, remplissent aussi euh, des fiches actions euh, qu'elles ont mises en place hein, sur, euh, sur leur territoire. Et c'est l'ensemble de ces euh, fiches actions qui euh, vont faire en sorte que euh, la, la, la grille est plus ou moins remplie et que sur les enjeux relatifs au numérique responsable, il y a, il y a des choses qui vont, se, qui vont se compiler, mais les, les actions peuvent être très différentes d'une collectivité à une autre. Peut-être que Caroline, tu, tu peux donner deux, trois exemples, mais la, la feuille de route est un, est un exemple, par, par exemple, oui. Bon, je vais en oui. donner un que j'aime bien donner, puisque c'est un petit côté alsacien, c'est le nettoyage de printemps. Donc, on appelle ça l'Osterput chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis plusieurs années, avant qu'il y ait le clean-up D qui existe aujourd'hui sur tout le territoire et au niveau international, et qui a permis non seulement de faire du vrai nettoyage, mais l'objectif, ce n'était pas forcément de faire du nettoyage, parce que quand on regarde la volumétrie, elle n'était pas si énorme sur une journée de nettoyage. C'est plus de sensibiliser sur les bonnes pratiques. On a parlé de la messagerie tout à l'heure. Le, le, le commentaire que vous avez fait sur la télé-messagerie m'a fait beaucoup rire parce que quand je suis arrivé dans la collectivité, c'était que 300 mégas. Donc, c'était encore pire. Comme disaient mes collègues, Franck, on passe beaucoup de temps à nettoyer plutôt que de travailler finalement. Donc, ce n'est pas bon du tout. Par contre, ça n'empêche pas qu'il qu y a des bonnes pratiques à avoir pour essayer de limiter, hein, pour essayer d'avoir une bonne conduite, entre guillemets, qui fait que ben, la messagerie, finalement, dès le début, elle ne se remplit pas finalement. Plutôt que de dire on met tout dans la messagerie, il y a d'autres endroits où on met du partage, par exemple, de documents. Donc, il n'y a plus de pièces jointes, c'est dès le début, c'est un partage de documents, par exemple. Quoi. Donc, ça, c'est un exemple d'action, mais c'est vrai que pour pouvoir avoir le label, eh bien, on a mis, nous, toutes les actions qu'on a fait qui avaient une, une consonance numérique responsable et un, un apport sur, sur la partie écologique hein, ou sobriété numérique, en sachant qu'on avait pas mal d'actions déjà faites, hein, qu'on qu a valorisées grâce, euh, finalement, à à ce temps de remplissage de dossiers, hein, parce qu'on a eu beaucoup peur au, au début, hein, Franck, et Céline Alexandre, où il y a eu beaucoup d'actions à saisir, mais finalement, c'était un bon moment pour euh, récapituler tout ce qu'on avait fait et puis de se rendre compte qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Quoi. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est des gros dossiers et puis ça permet de valoriser finalement une thématique qui nous tenait à cœur, hein, Caroline, et qui a permis de montrer que, bah, que c'était faisable. Quoi. Oui. Le, le travail est très important sur la première année quand on est candidat au, au label Ville Internet, mais euh, ce travail permet de faire une auto-évaluation de l'ensemble des actions qui sont portées par, par la collectivité. Donc déjà, ce travail-là, il est intéressant, puisque on, on, c est, c est, en plus, ce n'est pas que la DSI qui fait ce travail, c'est la DSI avec l'ensemble des services. Donc c'est là qu'il y a un intérêt. Tout, tout à fait, là, nous, ça nous a permis de mettre en valeur plein d'actions d'autres directions. Euh, qui, qui allait dans ce sens, ou, de, ou pour d'autres éléments par rapport aux arrobas. Et c'est vrai que cet effort en fait, collectif a permis d'avoir très vite les arrobas, et, et celle là en particulier. Quoi. Alors, il y a également euh, Doralie Bethnard qui voulait rebondir, et j'ai quelqu'un dans la salle, peut-être bon. Oui Allez-y, Doralie. Je voulais et faire on... une petite intervention, parce qu'on parle beaucoup des citoyens, et, et je pense que chaque... Euh, chaque structure a aussi un rôle à jouer et il ne faut pas négliger l'importance aussi du tissu économique sur ce sujet-là. On l'a finalement peu abordé, mais il y a quand même des innovations qui sont assez incroyables et qui visent justement à essayer de moins polluer ou d'être moins énergivore. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Euh, C'est assez précieux le numérique dans l'agriculture pour, euh, pour la qualité des sols, euh, pour la pluviométrie. Euh, on peut quand même, euh, grâce, euh, grâce à certaines innovations, euh, aller dans le bon sens. Et, et donc, les acteurs économiques ont vraiment un rôle à jouer dans tout ça. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on ne leur facilite pas la tâche. Alors, je, quand je dis « on », ce n'est pas « nous » en tant que territoire, euh, mais euh, il est compliqué aujourd'hui pour une entreprise qui se crée d'avoir cette étiquette à impact euh, pour, pour avoir euh, pas mal d'acteurs sur notre territoire. Je sais que les pauvres, ils, ils dépensent énormément d'énergie à essayer de trouver des statuts euh, qui conviennent euh, parce qu'aujourd'hui, être une entreprise à forte valeur euh, qui veut être dans l'impact, qui veut répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, puisqu'il y a ça aussi, ben, ce n'est pas forcément simple. et Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire pour essayer d'encourager le maximum d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Merci beaucoup, Doralie. Alors, la parole à la salle. Bonjour, euh, merci, pour, euh, merci pour votre présence. J'ai une question qui m'est venue en écoutant l'anecdote sur la définition d'une famille en, en fracture numérique, celle qui a, qui a fait un peu rire. Euh, je, me, je me dis, euh, d'un côté, on nous dit qu'il faut donc, moins produire, euh, moins acheter de machines. De l'autre, euh, ça paraît ridicule de se dire qu'une qu famille est bien intégrée à notre société très numérisée quand elle a un seul ordinateur ou un seul smartphone dans les maisons. Et du coup, je me demande, en plus de se demander la question là, dans les médias, comment on fait pour équiper un maximum de personnes avec des machines sans pour autant trop polluer, donc via du reconditionnement, via un système de location comme Common, je me demande si euh, ce n'est pas urgent de commencer à se poser la question comment on fait pour que demain, ce ne soit plus ridicule ou plus un handicap de n'avoir qu'un seul ordinateur dans une famille parce qu'il y en a simplement pas besoin en fait ce qui, ce qui me semble être un vecteur de réduction de l'impact environnemental du numérique bien plus puissant je, veux, je... je peux bien prendre la question euh, effectivement donc nous on est très très sensible à ça en fait on, on pense que le, la voie c'est la mutualisation pour la sobriété c'est d'accord en gros on euh, ce qui fait bondir, en tout cas chez nous, ce qui fait bondir quand on dit qu'une famille n'est plus en fracture quand il y a un smartphone, ce n'est pas parce qu'il euh, faudrait plus d'appareils, c'est parce que le smartphone ne permet pas d'utiliser de, de, beaucoup de services qui en fait sont utilisables que sur un ordinateur. Donc c'est ça le point clé. Mais par contre, euh, inversement... Ça a beaucoup plus de sens. Nous, ce qu'on qu pousse, par exemple, on, on, on aime beaucoup le concept d'habitat partagé, où il, a, où il y aurait des PC fixes, euh, mais qui seraient partagés eux aussi. Et donc, on, on revient sur des mutualisations. On a des, des appareils dans, dans les pop cafés. Euh, alors à la base, c'est un, une structure à Lille, euh, mais qui revient vers euh, bah, un concept tout bête, mais qui était un peu le, euh, le, le cyber café, mais en le faisant plus inclusion numérique, donc avec vraiment une orientation... Euh, accompagner les usagers à toutes les démarches administratives, etc. Et là-dedans, en fait, c'est les appareils que nous, on a mis en service là-bas. Ils sont mutualisés par plein, plein, plein plein de gens. Et là, ils ont un impact par personne qui est extrêmement faible. Et en plus, évidemment, c'est un système de service qui fait que cet appareil, il va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Parce que sur la mutualisation, il y a aussi quelque chose, c'est que nous, on ne perd pas la main sur les appareils. C'est-à-dire quand il ne marche pas, ça revient, on le répare. Quand on ne peut plus le réparer, on le garde quand même parce que c'est une source de pièces détachées pour réparer ceux qui sont encore en service. Donc, en fait, ce, cette vision euh, en cycle de vie de l'appareil, le fait de garder la main et de justement ne jamais le vendre à qui que ce soit, ça, ça fait que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on a des pièces détachées plus longtemps que les constructeurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, tant que les constructeurs ont, ont des pièces détachées, ben, on peut les acheter. Et quand euh, ils n'en ont plus, on a notre stock mutualisé, effectivement. Donc, en fait, il y a vraiment ce, ce double effet euh, vraiment cool de la mutualisation. C'est un, il euh, y a moins d'appareils par nombre d'habitants. Et deux, euh, en plus, en, en mutualisant proprement, on fait durer plus longtemps les mêmes appareils. C'est vraiment ça le, le point. Et en, enfin, le, le dernier petite chose, il faut questionner aussi le besoin. Donc notamment euh, le, le smartphone. Alors, ben, je l'ai pas sur moi, mais euh, je l'avais ce matin. On est en train de, de tester euh, le, le Mooditafone. Donc c'est en fait, il commence à y avoir des entreprises qui refont les vieux euh, Nokia 3310. En fait, les téléphones à touche, qui sont donc pas des smartphones, mais revisités donc quand même un peu plus modernes avec certaines choses qui, qui viennent à modernité. Et donc, on va essayer de, de fournir ce genre d'appareil aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte que pour, en tout cas, euh, un certain public, et qui est assez vaste, en fait, qui est très varié, euh, on peut aujourd'hui se passer smartphone, en fait. ça, ça de smartphone. Parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a quelques années, on se passait de smartphone. Donc, en fait, on, on doit pouvoir le faire. Et, et après, c'est des questions d'habitude, des questions d'organisation. Et, euh, et il y a des produits qui permettent de faire un, des, des mélanges, en fait, entre euh, des, des bonus à la modernité, par exemple, avoir du... Du partage de connexion en 4G en, via un, un USB-C et quand même d'être sur un téléphone à touche euh, qui, qui en fait n'est pas un smartphone et qui a un impact carbone extrêmement plus faible et un impact euh, enfin tous les autres impacts euh, extrêmement plus faible. Ouais. donc euh, la, la vue c'est moins d'appareils. Ouais. Est-ce que je, je peux me permettre d'ajouter un mot Oui, bien sûr. Et ensuite peut-être Florence nous relayera les questions. Merci, ouais parce que je, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à revenir à, un, un mode de, à une réflexion qui est simple, c'est-à-dire si on n'a pas d'électricité, comment on fait Si on n'a pas de, smart, de smartphone, comment on fait Et est-ce que euh, si on remet euh, entre guillemets du jus, qu'est-ce que ça nous apporte Donc, Par exemple, pour les démarches euh, administratives, euh, le principe est de se demander s'il y a c'est une, une forme de résilience, s'il y a un gros bug, s'il y a une attaque, euh, s'il y a euh, une... Euh, et certaines collectivités ici, en on ont connu, euh, co comment est-ce qu'on fait et après, on, dit, on rajoute des couches au fur et à mesure de technologie parce que ça sert. Voilà. Ou alors, au contraire, on ne développe pas ça parce que ça ne sert pas. Et Ce qui fait que pour la dématérialisation, on doit toujours garder, à mon sens, un, un canal humain parce que euh, non seulement euh, il y a des gens qu'on ne pourra jamais inclure numériquement, parce que c'est une violence institutionnelle terrible, mais en plus, on a toutes et tous besoin à un moment d'avoir un conseil, euh, d'être orienté, parce qu'on on est hors case, voilà, parce qu'on a une situation particulière. Donc, la démat, il faut garder ce canal-là, et dans tous, les, dans tous les services, il faut arrêter avec euh, un problème, une application. Ça, c'est du solutionnisme technologique, et on n'en a plus les moyens. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on n'a on a pas de, de technologie on regarde l'usage, on, on appelle ça un mode dégradé. En réalité, c'est le, le, le mode normal. Et, et puis ensuite, on ajoute des couches de techno quand on en a besoin. Et là, on arrive à une pertinence des outils. Voilà. Mais c'est plus intuitif, ça, comme mode de, de réflexion. Donc, je pense que la sobriété, c'est dé, détricoter euh, tous ces réflexes de, de solutionnisme technologique qu'on a acquis au cours des années sous le, le joug du marketing et du lobbying des GAFAM. Tu peux me permettre une petite intervention Oui, bien sûr. Elle est très rapide, hein, mais c'est juste qu'Amazon a lancé il y a quelques années un bouton euh, qui permettait. Euh, alors je, je ne suis J'ai essayé de voir, mais je crois qu'ils ne le commercialisent plus. Mais euh, c'était à poser sur la cafetière ou, ou sur la machine à laver. Et quand on était en panne de café ou de lessive, on appuyait dessus et là, euh, on était livré euh, en moins de 24 heures. Euh, et je trouve que c'est un exemple de, de la bêtise, en fait, de là où on en arrive, euh, et que ça sert à rien de mettre de la technologie à tout va ou de l'innovation ou que sais-je encore. Là, là c'est totalement idiot. Enfin, euh, qui a besoin de sa lessive sous 24 heures et surtout d'appuyer sur un bouton pour la commander Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'on prenne conscience euh, de, des enjeux derrière le numérique. Euh, et c'est vraiment d'agir en conscience, en fait. Voilà. Euh, le numérique, c'est formidable, c'est une révolution. Ça peut apporter plein de bonnes choses, mais c'est à nous, individus, d'avoir quand même conscience des répercussions et de, de tout faire en conscience. Et c'est Mathieu Vidal qui disait ça tout à l'heure. En fait, euh, on ne mesure pas euh, la, la pollution numérique. Euh, comme, en, enfin, J'imagine des adolescents à table avec leurs parents, bah, je pense qu'ils seraient tout à fait capables d'aller dire à leurs parents que ce n'est pas bien, ils polluent, ils mangent de la viande, alors qu'ils sont capables de regarder une série entière depuis leur smartphone en 4G et que ça ne les choque pas. Et je pense qu'il y a tout un travail vraiment de sensibilisation euh, qui prendra du temps mais qui est nécessaire pour que petit à petit, les comportements euh, puissent évoluer. Surtout qui prend du temps parce que c'est à rebours de toutes les, les dynamiques économiques et des intérêts financiers qui, euh, qui poussent dans l'autre sens. Donc, on a réuni dans cette salle ou réuni au congrès de Ville Internet ou voilà dans les différentes structures qui sont présentes ici, des acteurs qui, qui vont à rebours de ces, de ces géants de l'économie mondiale qui, qui n'en ont que faire de, des intérêts de la planète et qui poussent dans l'autre sens. Donc, c'est un, un travail ardu. Florence Poznanski, qui est donc la déléguée adjointe de l'association Ville Internet, qui va peut-être nous relayer... Oui, oui. Alors avant, je voudrais faire une petite séance d'autopromotion puisque je voudrais vous montrer mon outil de travail qui est mon téléphone professionnel. Et donc voilà, c'est possible de travailler sans smartphone. Alors pendant longtemps, effectivement, j'ai eu euh, des moments difficiles à passer lorsque les gens découvraient mon téléphone. Et aujourd'hui, effectivement, pour la première fois, je me sens très fière et je me sens même avant-gardiste par rapport à, à vous toutes et tous. Donc voilà, c'était l'instant euh, blague et... et... Et euh, Autopromotion. En tout cas, ce que euh, je voulais donc euh, relayer une question, mais j'en profitais aussi pour répondre à, à Ophélie Dagnan qui a proposé la, la question sur euh, les critères de robasse verte parce que elle est à, à Saint-Chamans, elle est ville internet. De mention de médiation numérique, et j'imagine qu'elle est très intéressée de proposer donc, pour la prochaine participation au label euh, la, la participation pour la Robasse Verte à, à Saint-Chamond, dans la Loire. Et en fait, ce que je voulais juste rajouter en, en lien avec ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais effectivement l'enjeu le, le, enfin, le, territoire durable qui s'inscrit dans la, dans la mosaïque de, de, de Ville Internet autour des, des, des 16 enjeux, il intègre un certain nombre de, de, de propositions autour, donc à la fois de l'éco-conception, de la, de, la, de, de, de la gestion des déchets, du recyclage, la question de la mesure, on en a un peu parlé, euh, la mesure, et aussi, effectivement, l'utilisation du numérique pour réduire euh, les impacts environnementaux de façon globale, donc, par exemple, des systèmes d'alerte euh, sur la mesure de l'eau, ou bien même euh, des plateformes de covoiturage pour permettre de produire euh, moins de gaz à effet de serre en utilisant sa voiture. Donc, il y a aussi ces, ces deux dimensions-là, et là, c'est qu'aujourd'hui, on se, on se focalise d'avantage sur la sobriété numérique qui est un des focus particuliers et euh, donc euh, j'en profite pour relayer une des questions euh, donc c'est une question de Solène Durafour qui pose une question donc une question de novice Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour limiter mon impact quand j'utilise mon ordinateur et Internet pour travailler Donc, Certaines personnes ont déjà répondu, mais ça vaut le coup de, de détailler un petit peu. Et puis, un commentaire de, de Karine Vogler qui devait probablement euh, reprendre un petit peu toutes les actions qui ont été proposées et qui dit que c'était important justement de parler de ces, ces actions qui sont préventives et qui sont parfois peu ou pas visibles, mais euh, parfois tout aussi importantes. Voilà. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une voudrait rebondir sur que faire au quotidien On en a déjà pas mal parlé. Je pense qu'on... Elie euh, Rapidement, mais effectivement, on en a parlé. Euh, moi, la, la première chose que je vais dire, c'est qu'en fait, ça ne se joue pas là-dessus. Euh, ça se joue sur le, la quantité d'appareils euh, au fil des années qu'on va, qu va utiliser. Euh, et après, les actions quotidiennes qui permettent de faire durer un peu plus longtemps les appareils, bah, typiquement, euh, typiquement ne pas verser du café sur le clavier par exemple mais en fait c'est bête mais au final fin, nous on, on gère un parc assez important d'appareils et on se rend compte que euh, là où ça va se jouer ça va être quand même sur ces choses là c'est à dire que l'usage de base euh, évidemment si vous, si vous faites du gaming en haute définition etc. Ça va, être, ça va être difficile mais si vous avez un usage on va dire moyen sur la bureautique sur euh, regarder vos mails, quelques vidéos, quelques petits trucs comme ça en fait c'est rien du tout comparé euh, à l'impact de la production de l'appareil que vous avez entre les mains et, et donc, il ne faut pas confondre les enjeux. Euh, L'enjeu, le, c'est de faire durer cet appareil-là euh, ou, euh, ou de faire, faire durer les autres, etc. Et, euh, et après, ben, peut-être, ça peut être effectivement de... De, de regarder euh, quand vraiment il est plus utilisable de ne pas le mettre à la poubelle, mais d'être sûr qu'il soit mis au bon endroit pour qu'il soit collecté. Donc, par exemple, ici localement, ce serait des acteurs comme Humanis et qu'il soit, euh, qu soit remis encore en service une nouvelle fois. Donc, ce genre de choses, c'est là où vraiment il euh, y, y a un impact le plus fort. Quoi. Il faut, faut vraiment garder ça en tête. Quoi, en fait. euh... et Je pense qu'il y a aussi un enjeu sur les consommables. Euh, J'ai participé à une réunion il y a peu de temps avec une experte de la question de la consommation justement des, des Françaises et des Français et qui nous a expliqué par une jolie histoire le chemin que faisait une feuille de papier avant de se retrouver dans notre imprimante et de toujours, avant d'appuyer sur imprimer, se remémorer euh, tout le chemin qu'elle a pu faire depuis l'arbre qui a été coupé jusqu'aux produits toxiques qui ont été utilisés pour faire la pâte à papier jusqu'aux personnes qui sont pas forcément dans des conditions de travail idéales dans l'usine de, de papier pour arriver jusqu'à chez nous. Et j'avoue que quand le soir, mes enfants m'ont demandé de leur imprimer des coloriages euh, que je fais régulièrement, tu veux quoi comme coloriage, ça me permet de gagner 10 minutes de temps euh, et j'imprime des dinosaures et des Pokémon ou je ne sais pas quoi, euh, j'avais pris conscience dans la journée qu'il fallait arrêter de faire ça. Je pense qu'il y, y a une question aussi sur, euh, sur les consommables, peut-être, hein, euh, au-delà des, des outils... Euh, ou alors c'est anecdotique ouais, je, je veux bien rebondir, dire, en fait, juste pour prendre un, un, un autre angle qui, qui est quand même assez intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'indice de réparabilité. Euh, en fait, euh, il, il, il s'est trouvé que en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur RSE France de Microsoft euh, il, y a, il y a quelques temps. Et euh, de, de lui-même, en fait, il me disait qu'ils ben, euh, ont... Travailler au niveau mondial pour changer leur façon de produire la surface, qui est un des produits phares de Microsoft, pour augmenter sa réparabilité à cause de l'indice de réparabilité France, et ensuite, qui est censé être une expérimentation pour ensuite passer au niveau européen. Et donc, vous pouvez le voir, vous pouvez l'observer, c'est-à-dire si vous allez sur iFixit, vous regardez les notes de réparabilité de la surface au fil des années, c'était pendant le temps zéro, et ces derniers temps, c'est monté en flèche. Et pourquoi je dis ça C'est qu'en fait, là, on parle du multinational qui, a, qui va produire des millions d'appareils. L'impact de ce machin-là, il est complètement mais démentiel par rapport à tout ce que vous voulez faire. Donc, en fait, oui, les individus, ils ont une responsabilité, mais en fait, la, la plus grosse responsabilité, c'est... Décideurs et c'est euh, les, les travails législatifs parce qu'en fait, quand une loi passe, les gros comme Microsoft doivent s'y plier et là ça change la donne en termes d'échelle de grandeur, mais ça n'a rien à voir en fait, mais rien du tout. Euh, donc en fait, c'est bien de, de faire attention à ce que vous faites. Vous avez vous avez plein sur internet et plein de documents un peu partout, des livres, ceux de Guillaume Pitron, là communauté ont cités, cité, ils sont super bien. Donc ils vont vous, vous expliquer les contextes et vous expliquer comment faire pour diminuer votre impact. Mais en fait, à la fin, le, le meilleur, la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est voter pour les bonnes personnes pour contraindre les géants, en fait. Parce que ça, ça marche. Ça marche super bien. Et ça marche à une échelle de dingue, en fait. On peut vraiment le faire. Et, et, et, et ça n'aura jamais rien à voir avec ce que vous pouvez faire à votre échelle, en fait. Voilà, je, je passe. Alors, j'ai vu Caroline Zorn, ensuite fait, Cameron Yécranji. Est, y est donc, je, je note que je peux continuer d'imprimer des, des, des coloriages <rire> tant que Microsoft continuera. En fait, il faut faire l'équilibre avec le, la, la version aller regarder des dessins animés sur Netflix. Et donc, voilà, la vie est une question d'équilibre. Mais euh, merci à Ellie d'avoir ajouté ça. Parce que, en fait, je voulais prendre la parole pour dire surtout, euh, d'où l'intérêt d'aller voter. Euh, parce que le, la fabrique de la loi, c'est ça, c'est l'expression de la souveraineté populaire. Et c'est aussi pour ça que les lobbyistes sont aussi bien payés. Euh, c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent aux multinationales. Donc, euh, c'est important de, que la, la loi aille dans ce sens parce que ça les embête vraiment. Il ne faut pas croire que c'est un dollar pour eux. Euh, et l'autre chose, c'est qu'en attendant euh, d'avoir de, des, des lois qui, euh, qui vont dans le bon sens et surtout des, des directives et des règlements au niveau européen, euh, vous pouvez consulter le site euh, numérique-responsable.strasbourg.eu, euh, qui est donc un site ultra léger et éco conçu. Euh, voilà, c'est quelque chose de, de très bien fait, qui contient beaucoup euh, de bonnes pratiques en fait du quotidien. Voilà. Et on a essayé de, de capitaliser ce qui a été fait euh, à la première édition de la Semaine européenne du numérique responsable, mais aussi lors de la conférence citoyenne sur la 5G et les usages du numérique. Donc voilà, il y a beaucoup de ressources et on espère que ça pourra. Euh, euh, Aiguiller, inspirer le plus grand nombre sur justement ces pratiques du quotidien, pour les, les particuliers et les collectivités. Oui, je voulais euh, donner un éclairage un peu différent, ou plus, pour le moins complémentaire. Euh, certes, il y a beaucoup de machines qui sont produites, beaucoup de poubelles qui sont créées, euh, certes, mais je voudrais quand même, euh, puisque je suis en contact avec beaucoup d'associations qui travaillent dans le monde, surtout en Afrique, quand même dire aussi que ces machines, une fois revalorisées, permettent quand même à un étudiant, par exemple africain, d'accéder à des bibliothèques au niveau international auxquelles il n'aurait pas accès. Vous voyez, je veux dire... Il... Voilà, on, là, ce soir, on parle beaucoup du côté négatif, un peu du numérique et de l'utilisation du numérique et des machines. Il y a quand même aussi un peu de positif. Disons-le aussi, parce que c'est vrai qu'on a ce regard qui est égocentré sur nous, sur nos vies ici, mais je pense qu'il y a vraiment possibilité avec ces machines qui sont produites, certes, Beaucoup au-delà du de, de, de, de, de, de, de raisonnable, hein, j'en conviens. Hein, je, tout à l'heure, je donnais les chiffres hein, de, de, des dégâts sur l'environnement, j'en conviens. Mais il y a aussi le fait que ces machines peuvent, si les circuits de, de deuxième vie, troisième vie, quatrième vie, cinquième vie sont bien gérés, permettre vraiment à des populations qui ne peuvent pas se payer du neuf, d'accéder à tout ce monde, effectivement, de la connaissance, euh, voire du divertissement, pourquoi pas Pourquoi est-ce que ce serait interdit le divertissement Je ne sais pas, j'écoute un petit peu les interventions, ce serait un peu une honte que de, de regarder une série ou que de lire quelque chose sur un iPad. Ou... Enfin non, je veux dire, le, c est, c est, ça contribue à la connaissance. Après, tout est dans la mesure, quoi. Tout est dans l'équilibre, dans, dans en fait. Je, voilà, ce n'est pas tout ou rien, quoi. Voilà, J'ai l'impression qu'on dit que c'est tout ou rien. Quoi. Faudrait non, Il faudrait qu'il n'y ait plus d'ordinateurs, plus de smartphones, plus de… Je ne vois pas pourquoi, en fait. Je, je... Voilà. Merci merci beaucoup pour, pour cette intervention. Un petit peu non, mais je pense que c'est utile parce que… En réalité, je ne pense pas que, que ce soit dit que ce soit tout ou rien, mais je pense que c'est important de replacer les débat parce que potentiellement, ça aurait pu être compris comme ça. Je pense qu'il y a la question de la mutualisation qui est déterminante dans ce que vous dites. Euh, aller consulter des ressources d'une bibliothèque, etc. On ne le fait pas toute la journée. Et donc, avoir un ordinateur qui soit partagé entre plusieurs personnes qui pourront aller consulter des choses, de même que pour les divertissements, regarder des, des films et des séries à plusieurs sur le même outil pour que on puisse voilà, limiter. C'est une question de mesure, mais je sais que vous travaillez sur la question voilà, de la création d'emplois d'insertion et de, à qui s'adressent ces nouveaux outils pour lutter contre la fracture numérique. Et il n'est pas question ici de sacrifier la lutte contre la fracture numérique sur l'autel de la lutte pour un numérique responsable. Je veux dire, les deux sont liés et je pense que c'est ce qui anime tout le monde. Tout le monde ici, c'est important de le rappeler. Euh, Est-ce qu'il y a encore des questions Oui, alors je vais repasser. Non, en fait, c'était moi qui voulais faire un commentaire. J'avais oublié de le faire euh, tout à l'heure. Et en même temps, ça me permet de, de réagir à... À un certain nombre de choses et de répondre peut-être à la question aussi euh, des citoyens, parce que lorsque Elie parle effectivement des enjeux planétaires, il y a un chiffre qui m'est venu en tête, c'est de dire qu'en France, et ça c'est beaucoup ça revient beaucoup justement lorsqu'on parle de, certains parlent de l'écologie punitive à, à tort en la définissant, mais c'est vrai que c'est euh, pas forcément les citoyens et les citoyennes qu'on qu cible lorsqu'on sait, que, par exemple en France, et c'est un article de reporter qui dit que 63 milliardaires polluent plus que la moitié de la population donc là, on n'est plus sur les enjeux du numérique, mais on est sur les enjeux globaux de la pollution. Et donc, c'est valable en France et c'est valable partout. Et c'est vrai que cette réflexion... À, à grands traits, elle est importante pour recontextualiser. Et Je pense, monsieur, quand vous, quand vous parlez effectivement euh, de cette notion-là, ça veut dire aussi recentrer les enjeux du numérique dans leur essence première. L'Internet, euh, il y a 50 ans, il a été pensé comme un espace de partage de la connaissance, de production de connaissances et pas forcément euh, de consommation euh, euh, de, de contenu produit par quelques grandes plateformes. Et donc, effectivement, euh, ça veut dire aussi recentrer les enjeux de l'Internet. Sur ses, sur ses priorités et recentrer aussi le mode de vie d'une société de façon générale. Et là, je voulais juste reparler de... enfin, citer euh, ce qu'une élue euh, adjointe à la mairie de Paris a, a, a abordé lors de la dernière cérémonie de remise du label où elle disait justement à Paris, euh, peut-être que c'est le cas à Strasbourg, euh, eh ben, il est possible aujourd'hui de tout faire sans sortir de chez soi à travers le numérique. Donc, euh, de pouvoir se divertir avec le numérique, de parler avec ses amis avec le numérique, de déjeuner dans les meilleurs restaurants avec le numérique sans chanter de ses choix, c'est certes un choix et un mode de vie possible, mais est-ce effectivement un mode de vie souhaitable lorsqu'on sait qu'on peut se rendre quelque part et parler avec des gens, rencontrer des gens, interagir, etc. Donc, effectivement, ça revient à ces modèles de vie qui parfois sont impulsés par des acteurs économiques qui ont une idée en tête et qui ne sont pas forcément ceux qui vivent pleinement de ce mode de vie-là. Donc, reprendre un peu en, en grand et, et réfléchir aussi sur nos usages. Voilà, et je laisse. Il n'y a toujours pas de nouvelles questions. Il y en a d'autres dans la salle. Il y en a d'autres dans la Alors, salle. Comme j'ai le micro, j'en profite. Moi, je peux parler un peu plus. Euh, j'ai juste oublié quelque chose de très important. Quand j'ai parlé tout à l'heure du nettoyage de printemps, on, on a impulsé avec la DNSI, euh, donc la direction du numérique, le, le, la dynamique, mais très vite, les archives nous ont accompagnés, donc dès la première édition. Et ce qui était vraiment formidable, c'est que c'est eux qui ont repris les années suivantes. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de guide de bonnes pratiques sur la messagerie, il y a eu deux ateliers qui ont été faits pendant cette semaine qui seront en ligne sur notre site éco-responsable. Donc N'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment des belles choses qui ont, qui ont été étudiées de leur côté. Et on est un peu dans le cycle de vie de la donnée. On parlait beaucoup du cycle de vie du matériel, mais il faut, on pourrait aussi parler du cycle de vie de la donnée qui a un impact aussi sur le numérique, sur la partie éco-responsable. Merci beaucoup. Vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais je vais aller un peu plus loin sur la partie de l'État et de citoyen Donc, la sobriété pour vous, c'est plutôt une responsabilité publique ou individuelle? Et quelles seraient les politiques publiques que l'État pourrait mettre en œuvre pour inciter la sobriété aux entreprises et aux individus? Et plus spécifiquement, quelles seraient les difficultés pour vous, qui vous êtes les élus qui sont là? pour mettre en œuvre ces types de politiques publiques. Merci. Mathieu, Caroline, ça s'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, la sobriété est une question aussi bien individuelle que collective, et le, les leviers sont au niveau euh, sociétal, voilà. euh, et on l'a dit tout à l'heure, législatif. Donc, euh, pour le dire de manière un peu triviale, euh, c'est bien de faire pipi sous la douche et de couper l'eau quand on se brosse les dents, mais c'est mieux d'aller voter le 12 et le 19 juin. Ensuite... <rire> Sur la, les entreprises euh, et, et globalement, en fait, le, le, le mouvement global, puisque là, c'est un mouvement global, une sensibilisation permanente, et plus qu'une sensibilisation, en réalité, c'est une éducation il y a, à mon sens, le volet éducation populaire au numérique, c'est-à-dire que pour, pour englober tous les aspects du numérique responsable, dans, les intégrer en fait, au plus profond de soi, que ça devienne des réflexes et qu'on change de paradigme de la, la consommation à outrance sans, sans réfléchir à la proportionnalité des outils qu'on acquiert, euh, il faut que ça commence le plus tôt possible. Et donc, euh, à, à l'école, évidemment, et euh, on en parlait hier aussi avec, euh, puisqu'il y avait un, tout un documentaire fait par Radio Judaica avec des, des, des podcasts faits par des lycéens on se disait, il n'y a pas que les jeunes qui doivent avoir la charge mentale, il y a aussi les parents qui doivent être tout à fait au courant et éduqués, d'où éducation populaire au numérique. Et sur les entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent être guidées pour avoir des partages de bonnes pratiques, et c'est le rôle des collectivités aussi d'accompagner ça. Alors, on a Numium par exemple, qui fait un beau travail sur un engagement qui s'appelle Planet Tech Care, qui est une première étape, il faudra aller bien plus loin. Et donc, ce sont, euh, après, c'est de, de la RSE, c'est de la responsabilité sociale des entreprises, euh, et euh, mais c'est aussi des entreprises qui générationnellement accueillent des employés euh, de plus en plus convaincus qu'il faut donner du sens à leur mission et que ce sens, euh, ça on l'a beaucoup entendu avec les entreprises dernièrement, ils intègrent en ce moment la génération climat. Donc s'il si, n'y si a, si a pas ce sens euh, à l'intérieur de leur entreprise, les gens partent. Donc, ça, c'est le levier le plus fort. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a plusieurs actions pour les collectivités. Pour résumer, éducation populaire au numérique à plein tube, euh, plus euh, des initiatives qui fédèrent et qui donnent des, des, des, des lignes euh, aux entreprises, aux acteurs. Et donc, euh, bah, à Strasbourg, on a notamment le pacte pour une économie durable qui intègre un volet numérique responsable. Euh, voilà. Donc, euh, ça doit être, il faut aller sur tous les fronts le plus vite possible, euh, mais euh, s'économiser des gadgets. Quoi. Voilà. Et euh, je pense vraiment que ce qu'il y a de plus... La mise la plus sûre, c'est l'éducation au numérique, mais ce n'est pas la plus immédiate dans les effets. Donc, on revient à la question de la temporalité. Et oui, ce n'est pas, pas en un mandat qu'on qu y arrive. Puisque vous parliez élu, du coup, j'ajoute ça. Et pour répondre peut-être sur les, les, les difficultés, je pense que c'est la lutte contre les vents contraires, finalement. Oui. Les vents contraires des entreprises et puis de l'État qui ne va pas forcément toujours dans cette direction et qui, qui ne facilite pas les choses. Alors, on va prendre les dernières questions de la salle puisqu'il n'y a plus de questions Juste un petit mot sur la loi Rennes, quand même, parce qu'on ne l'a pas cité, mais les choses vont dans le bon sens. Le Sénat a voté l'année dernière une, une loi qui s'appelle la loi Rennes et qui va contraindre les collectivités de plus de 50 000 habitants, à partir de 2025, de définir une feuille de route numérique responsable. Ok, merci beaucoup pour cette précision, Doralie. Effectivement, il faut savoir noter les choses quand elle quand elles vont dans le bon sens. Je pense qu'on arrive au terme de, de, de cette discussion. On a beaucoup... en, en, encore une question, finalement. Ah bon Bonjour, merci pour vos interventions. Euh, J'ai vu évoluer le numérique là, depuis les, les 40 dernières années, et, euh, et ce que je vois, c'est qu'il existait une sobriété numérique de facto euh, dans les années 80-90. Euh, on a eu des grosses pressions euh, politiques pour créer des outils qui sont extrêmement énergivores et maintenant on en paye les, les pots cassés. Euh, à l'époque, on prenait les, ut les utilisateurs en otage pour dire Bon, ça va être compliqué de les former, de toute façon, ils n'en veulent pas, il y a un vrai rejet et ainsi de suite. Euh, là, maintenant, maintenant qu'on va vers un. qu'on essaie d'instaurer euh, une, une sobriété numérique, ça va être, à mon avis, encore plus dur de leur demander, par exemple, de revenir sur ce qu'on appelle la vie numérique, donc le, les volumes de données qui ont été. Euh, Stocké par les gens et qui font partie maintenant de, de l'intime. Euh, il y a aussi le fait que euh, recréer des, des, des figures, des imaginaires par rapport à des, des numériques, le texte, c'est compliqué même pour les gens qui veulent en parler. Vous parliez par exemple de la sobriété du, du site de l'Euro métropole. Bon, on va, euh, voilà, on peut, on peut, on peut se poser, enfin, on n'a pas la même vision de la sobriété. Et, euh, et donc du coup, euh, et donc du coup, ma question c'est. Euh, est-ce que comment qu sont. Est-ce que c'est réfléchi ça au niveau politique de dire qu'il va y avoir euh, euh, non seulement la nécessité d'embarquer les gens là-dedans, mais en plus de leur faire prendre conscience qu'il y, qu y a vraiment des numériques qui sont très différents je, genre là, je vais laisser Caroline répondre, je de... crois que ce n'est pas le bon site qui a été évoqué. Okay. Ouais, en, en fait, le site de uh, strasbourg.eu est désespérément pas encore numériquement responsable, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, et ça, c'est un, une vraie difficulté qu'on a, c'est euh, à, à aller dans ce sens-là, à faire un peu violence aussi, euh, notamment aux élus qui ont très envie d'avoir des jolies vidéos sur leur délégation euh, et aux services qui ont mais, des habitudes euh, qu'il faut changer. Donc, euh, c'est vrai que ce site-là n'est pas numériquement responsable. En revanche, justement, euh, a été développé le site euh, numérique-responsable.strasbourg.eu, qui lui est à améliorer mais qui a été éco-conçu, qui est hyper léger, qui est hyper sobre, euh, et qui qui fait, un, qui fait alors je ne sais pas si c'est celui-là, euh, mais que vous vouliez euh, sur le dont vous vouliez parler, mais en plus il y a eu un atelier il y a deux jours pour savoir comment l'améliorer. Donc euh, mais on prend on, on prend toutes les remarques pour pour l'améliorer encore. Okay. Merci. Mathieu, est-ce que tu veux répondre Alors, je, je, je vais juste compléter quand même quelque chose. Il y a eu aussi un autre atelier qui a été géré par la communication numérique au niveau de l'Eurométropole, qui a bien conscience de, de son site aujourd'hui et qui est en train de travailler pour justement aller sur cette notion d'éco-responsable en profitant de l'expérimentation qu'on a fait avec le, le site numérique responsable, mais pas que, hein, parce que je pense qu'il y a des besoins quand même de fonctionnalités qui sont difficiles quand on veut vraiment être éco responsable et il faut trouver des alternatives qui permettent d'y arriver. Et on est à l'écoute, comme disait Caroline, de plein d'idées que, que vous pourrez nous apporter pour y arriver. Quoi. Pardon Enfin, J'ai un petit peu perdu la, la question, mais il, il me semble que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas tant à opposer comme ça les, les élus et, et les citoyens. Les citoyens peuvent de plus en plus aussi être force de proposition, que ce soit dans les budgets participatifs, par exemple, que ce soit dans les, dans les échanges qu'il peut, qu peut y avoir avec, avec les élus à, à tout niveau. Euh, moi il me semble qu'on vient de vivre euh, un contexte de crise sanitaire qui a, qui a fait évoluer les choses et qui euh, qui démontre euh, l'importance de la place du numérique mais euh, et, et, et, et qui a, ouais, qui a, qui a fait euh, véritablement euh, euh, qui a eu un, un effet d'accélération sur sur certains éléments mais euh, du coup, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les gens télétravaillent plus, il y, a, il y a plein de questions qui se posent. Il y a moins de déplacements, certes, mais il y a plus de consommation chez eux. Euh, D'ailleurs, euh, il y a des études qui, qui démontrent qu'au ben, au point de vue chauffage, c'est plus aberrant qu'ils restent chez eux, finalement, qu'ils nient à, à l'inverse d'un endroit où euh, les gens seraient, seraient concentrés, à condition qu'ils ne chauffent pas la, la journée. Mais, et et c'est pareil, mais euh, comment va être pris en compte cette question du, du télétravail, désormais euh, deux jours par semaine, d'un bon nombre de, de structures, au niveau des matériels informatiques Ça, c'est une vraie question, ça, ça évolue. Est-ce que, euh, du coup, on se retrouve avec... Un, euh, une mini-tour, un boîtier ou un ordinateur portable. Ce sont des vraies questions qui peuvent faire accélérer les bonnes pratiques, me semble-t-il, en matière de numérique responsable. Je me suis éloigné de votre réponse, mais également en matière d'éducation à différents niveaux, à Ville Internet, nous, il y a la question... Alors, de l'appropriation de l'information et du, du recul euh, nécessaire vis-à-vis -vis de cette information qui nous a intéressés. On s'est rendu compte dans cette, dans cette période de, de la, la place et de l'importance des, des fake news. Et euh, c'est pour ça que, alors, je ne sais pas s'il y a des petits euh, dépliants qui, qui sont disponibles, mais on, on, on a mis en place un, un outil qui s'appelle Source de confiance hein, et, et qui permet avec un petit add-on qu'on qu met dans, un, dans le navigateur, de l'ordinateur, soit dans les collectivités publiques, mais euh, moi je trouve tout son sens dans les, dans les écoles notamment, euh, et qui permet de, de faire une coche et de remonter surtout euh, le premier résultat le plus pertinent euh, qui provient d'une source de confiance validée. Par, par Ville Internet, donc un, un, site, un site public la, la plupart du temps. Pour prendre un exemple, si vous tapez, alors j'espère que c'est un exemple qui marche, mmh. euh, si vous tapez euh, carte grise, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous vendre le service euh, pour euh, vous faire faire la, la carte grise et, euh, et, et c'est ceux qui remontent le, le plus haut dans la... Dans la liste hein, et euh, à l'inverse du coup euh, cette add-on source de confiance permet de, de mettre en premier le, le véritable site qui vous permettra de, de le faire donc il euh, y, y a une éducation à faire à, à, à différents niveaux et un, un recul à prendre vis-à-vis vis-à-vis des, des technologies et des usages mais on est véritablement hein, on est dans une société du paradoxe en, en matière du en matière de numérique ouais. Merci Mathieu. Oh, allez-y. Allez Rapidement, oui. On a beaucoup parlé matériel euh, par rapport au numérique. Moi, je voulais juste euh, faire un éclairage un peu différent euh, pour que ça nous fasse un petit peu réfléchir. Moi, j'ai commencé à travailler. Euh, le cycle d'un échange de courrier, c'était entre 3, 15 jours, trois semaines, des fois un mois. Et on recevait un courrier, on le lisait, on réfléchissait, on préparait un brouillon… On le relisait, on repréparait un truc au propre qui était tapé par la secrétaire, et puis ça partait par la poste. Et ça... Ce que je veux dire, le cycle était, de la vie était tel. Euh, Aujourd'hui, il y a eu quelques années après la création de, de, des outils Office, avec l'informatique, Office, tout ça, et puis maintenant, il y a une nouvelle révolution avec les outils collaboratifs, tout ça, euh, le cloud et compagnie. Là où je veux en venir, c'est que cette immédiateté que ça crée dans les relations, euh, bien sûr, elle a des côtés positifs, mais moi, j'en vois surtout les côtés négatifs, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses sans, sans plus réfléchir et avec euh, des automatismes euh, qui sont, je pense, très, très risqués. En fait. Donc, je voulais quand même aussi qu'on parle un petit peu de ce côté-là parce qu'on a beaucoup parlé matériel, mais pas tellement le, les mutations culturelles que crée le numérique, en fait finalement. Merci d'avoir ajouté cet élément. Euh, un autre sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les logiciels libres et le rapport qu'il peut y avoir que moi-même, j'ignorais avant d'avoir la discussion avec vous, Elie sur le rapport entre euh, le logiciel libre et la consommation d'énergie par le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en donner, nous dire un petit mot oui, alors très vite fait, en fait, ça va être plutôt directement le rapport au, au niveau du logiciel libre et la durabilité des appareils. Et donc, forcément, aussi euh, l'impact de la production, la production d'énergie, etc. Euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire durer très longtemps un appareil quand on y met du logiciel libre dessus, et notamment des systèmes d'exploitation euh, libres. Donc, nous, c'est pour ça qu'on va, dans notre offre de service, on va essayer de, de pousser et d'accompagner au, au logiciel libre. Et notamment, en fait, il y a quelque chose d'assez tout bête hein, qu'on comprend assez vite c'est que vous avez un smartphone, et euh, au bout d'un moment, le, le producteur de smartphone, donc euh, mettons euh, par exemple Xiaomi, euh, ils disent euh, Eh ben, euh, nous, on arrête les mises à jour de sécurité on arrête les mises à jour euh, du système d'exploitation. Et deux ans plus tard, ben, vous vous retrouvez avec un smartphone qui marche mais très, très bien. Par contre, vous ne pouvez plus installer une, une, une application dessus euh, parce que le smartphone n'est plus compatible avec euh, les applications modernes et il y a plein de failles de sécurité. Et donc, vous vous retrouvez à changer d'appareil juste parce que euh, le constructeur a décidé qu'il arrêtait au niveau logiciel. Et en fait, si euh, le, le constructeur a ouvert euh, la possibilité de mettre un système alternatif euh, en logiciel libre dessus, et ben là, vous pouvez avoir toute une communauté et des fois aussi d'autres entreprises qui vont vous accompagner dans la durabilité de l'appareil. Nous, par exemple, à l'époque où Fun, donc sur ce Fairphone de là s'était arrêté Android 7, nous, on a accompagné nos clients sur Android 9 grâce au logiciel libre. Donc Effectivement, on n'a pas tendance à voir le lien, mais le logiciel libre aide à faire durer les appareils et donc aide à diminuer l'impact carbone, énergétique, etc. Merci beaucoup. Je crois que là, on a balayé un bon nombre des sujets qui, qui nous intéressent ce soir. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé, à Doralie Besnard depuis la métropole de Rouen, à vous qui êtes venus dans le public, à vous intervenantes et intervenants. On a beaucoup posé la question des outils, des leviers. Je pense que Ville Internet fait partie des outils et des leviers qui permettent de porter la parole et quand vous disiez il va y avoir les élections, il faut choisir les bons élus, il y a également euh, ce regroupement d'élus euh, qui, euh, qui, qui, qui déploie une énergie très importante pour porter cette parole euh, à la fois pour mutualiser, mais également pour porter euh, cette parole au niveau du gouvernement, au niveau des, de, de l'Assemblée nationale, et donc pour rappeler euh, quelques dates, euh, le prochain Congrès national des élus au numérique euh, aura lieu le 6 octobre 2022 et l'espace d'expression de, et donc de consultation des élus ouvrira dès le 30 août. Donc le Congrès des élus au numérique, c'est un processus qui prend plusieurs plusieurs mois, qui permet de s'exprimer sur différents sujets, puis il y a différents biais par des réunions en présentiel, par des consultations en ligne, etc. Puis un moment de rencontre entre tout le monde pour rédiger collectivement avec une méthode extrêmement participative et intelligente qui est la carte mentale et donc toutes les personnes présentes dans la pièce participent, écrivent ensemble la motion qui sera ensuite remise au gouvernement et qui portera les différents sujets donc c'est quelque chose de, de, un moment qui est devenu un moment important dans l'expression des élus au numérique et donc le prochain congrès aura lieu le 6 octobre avec des discussions à partir du 30 août Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose oui, il me vient à l'esprit qu'il faut ajouter une précision importante. J'incite à aller voter, mais je ne suis pas candidate, moi. Je, oui. je précise quand même, tout simplement je dis à tout le monde, interrogez les candidats euh, au législatif, posez-leur la question, euh, Voilà, qu'est-ce que, quel est leur point de vue euh, sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui voilà. Je n'y ai pas vu de, de promotion euh, personnelle. Euh, alors, donc, dans les dates, voilà, le 30 août, vous pouvez commencer à participer. Le 6 octobre, on se retrouve pour le 4e Congrès national des élus numérique qui aura lieu à Paris. Euh, le, 10, le 10 novembre 2022, je pense que ça va intéresser également des internautes qui euh, préparaient leur candidature. Ce sera la clôture des participations au prochain label qui est d'ores et déjà ouverte. Donc, vous pouvez commencer à remplir vos fiches actions et ça permet, comme ça a été dit, de faire une première auto-évaluation de tout ce qui est fait par votre collectivité. Donc, je vous invite vraiment à vous diriger vers l'association. Et Antonin Hoffner dans l'association est là pour accompagner toutes les collectivités qui le souhaitent à participer. Et enfin, le 2 février 2023, la cérémonie de remise du 24e label national Territoire-Ville et Village Internet, qui permettra de récompenser toutes les collectivités qui auront fait ce travail-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Le replay sera disponible sur le site de l'Eurométropole et sur le site de Ville Internet, j'imagine. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.